Ça un moment que je voulais faire un petit tutoriel qui explique les quelques petites choses que je sais faire à Gimp. Donc euh, avec ce que j'ai fait avec Facebook, je me suis dit, tiens, on va essayer de s'amuser, on vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc typiquement, je parle de ce montage-là. Et euh, bah, tant qu'elle le faire, je vais le refaire et puis je vais faire une version française parce que sinon, c'est pas super drôle. Donc la première étape, c'est euh, qu'est-ce qu'on a comme visuel ici Donc typiquement, euh, Hôtel California, C'est le clip. Donc j'ai bêtement extrait euh, deux screenshots de celui-ci. Le Zuckerberg, bon, c'est une image qui traîne un petit peu partout. Et le logo Facebook, euh, bah, c'est un logo qu'on trouve facilement euh, en jetant euh, un oeil sur euh, Google assez rapidement. Donc à la base, on va commencer par lancer Gimp. Et euh, bah, on va bêtement lui donner donc, en fait, euh, bah, tous les visuels dont on a besoin tant qu'à faire. Hein. Donc les deux euh, screenshots de la vidéo, le logo et euh, la tranche de Zuckerberg. Donc il y a des choses que j'avais l'habitude de faire et que je ne fais plus du tout de cette façon là, parce que j'ai appris des trucs quand même, heureusement, petit à petit. Euh, donc voilà, on a tout va bien. Donc première étape, ça c'est un petit peu un classique, c'est vous voyez que le logo, ben, en fait, c'est l'image qui est image qu un fond transparent. Donc typiquement c'est un PNG. Euh, si vous regardez un petit peu en détail, donc vous avez tout un ensemble de fenêtres qui sont apparues. Il y en a certaines qui sont vachement utiles dans GIMP. Donc vous avez forcément besoin de la toolbox, qui est organisée de manière à être lisible euh, en ce qui me concerne ici. Euh, L'éditeur de layer qui est euh, l'élément fondamental, on n'a jamais trop de layers dans GIMP en fait. Euh, un truc que j'utilise toujours quand je fais du texte euh, qui est caché qui est par dessous voilà qui est la liste complète des polices parce que c'est vraiment trop la merde pour les retrouver sinon et puis bah, bah voilà peu de choses près moi j'ai un, un layout avec des fenêtres séparées vous pouvez tout avoir pareil aucune importance donc ici à la base ben vous avez deux images de, du clip, une première au début qui contient en fait juste le background, et une deuxième un petit peu plus tard, euh, qui contient ben en fait euh, le titre complet avec Eagles écrit tel quel. Donc un petit truc qu'on peut faire dans Gimp qui est assez facile, vous pouvez changer euh, la taille de manière à ce que ça rentre sur tout l'écran. Euh, un truc que j'ai découvert euh, assez vite, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi rentrer manuellement en pourcentage, ce qui est souvent un petit peu plus pratique, parce que ça vous permet explicitement euh, d'avoir la valeur qui vous intéresse. Donc la première étape pour moi, bah, c'était de reconstituer, en fait, on va le faire en 75% les deux, hein. Hop. Euh, euh, la photo de fond qu'on a ici, donc, avec juste le bout qui m'intéresse, à savoir Hotel California, et environ toute la partie initiale de Eagles, assez facilement. Donc on va sélectionner un rectangle assez bêtement. On y va un peu comme au Gorée, on espère que tout va bien se passer. On fait un bête copie, on change de fenêtre et il n'y a plus qu'à faire un peste. Voilà, donc vous avez Hôtel California qui apparaît à peu près au bon endroit. Euh, premier élément dans Gimp, ne jamais hésiter à créer des layers supplémentaires. Donc là vous avez ce qu'on appelle une floating selection. Euh, vous pouvez la placer à peu près au bon endroit et puis bah, derrière vous pourriez l'ancrer, ce qui bah, l'a ferait disparaître en fait euh, sous... Euh, l'élément de base ou vous pouvez euh, créer un nouveau layer qui est quasiment toujours ce que je vais faire donc à la base, comme vous avez une floating selection vous pouvez la déplacer donc euh, bah là la souris va vous permettre de l'amener à peu près où on veut et bah, le réglage fin de l'amener exactement pile poil au bon endroit, ça, ça va forcément se faire au clavier parce que bah, du coup vous pouvez l'avoir pixel par pixel en fait et c'est exactement ce qu'on veut donc ici voilà, vous avez votre palmier du milieu qui colle celui-ci hein et il euh, n'y bah, a plus qu'à descendre un petit peu ou à monter un petit peu de manière à être sûr d'avoir pile poil l'hôtel californien là où on veut au pixel près en fait enfin à limite si vous, vous trompez d'un pixel c'est pas ça qui va tuer le machin hein. mais dans l'ensemble il n'y a pas de raison euh, en vrai on va repasser en 100% pour le coup parce que là je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des petits gags d'arrondi voilà donc c'est encore un cran ou de plus haut Hop. Ah putain, j'ai du mal aujourd'hui. C'était mieux sorti la première fois. Euh, un truc que vous pouvez faire, qui est toujours sympathique, c'est de en fait faire disparaître votre sélection. Tac. Ce qui vous permet de voir si ça bouge un peu. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, on n'est pas tout à fait exactement au même niveau. Ma sélection est encore un tout petit peu trop basse. On va supposer que c'est bon. Donc vous avez créé un nouveau layer. Là on va jouer, on va avoir une astuce assez marrante, on va dire tiens si je le mettais en 50%, pardon je vais créer un nouveau layer au mauvais endroit, ce qui m'intéresse c'est floating layer, voilà donc qui est collé en 100% et après ce que je peux faire avec mon euh, layer qui a été collé, je peux en fait descendre la, euh, la luminosité ce qui me permet de m'assurer que j'ai bien la bonne valeur. Donc Par défaut euh, le système va toujours vous montrer euh, les contours du layer. Ça, de temps en temps, on peut avoir envie de s'en débarrasser, c'est des choses qui disparaissent dans View. Vous pouvez faire un show layer boundary qu'on enlève. Euh, si vraiment euh, les traits vous gênent, ce qui peut parfois arriver. Donc, voilà, on peut se permettre de repasser en. 100%, puisque final ce qu'on veut c'est avoir notre titre. Donc là on a fini avec ce bout là. Euh, donc typiquement on peut se permettre de fermer l'image de départ. Pas s'inquiéter, hein, GIB va nous faire un petit peu chier, va nous dire euh, est-ce que c'est ok de faire disparaître les modifs, puisque bah, typiquement on a fait une sélection, donc pour lui c'est une modif, ça serait stocké dans le fichier XF à l'arrivée. Et donc on a notre élément de base ici. Donc deuxième élément, là c'est beaucoup plus facile, on va se contenter de sélectionner la totalité du logo Facebook, de le copier et euh, bah de le coller au bon endroit. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne peux pas coller. Pourquoi euh, bah Tout bêtement, parce que j'ai déjà euh, un layer qui est actif et qu'en fait je suis dehors. Il faut être sur le layer qui correspond à la totalité de l'image. Euh, j'ai toujours pas le droit de coller, si, je devrais avoir le droit normalement. Peste. Voilà, cette fois j'ai le droit. Et bah, là encore, je vais l'amener à peu près là où ça m'intéresse. Euh... Alors, par le jeu du collage, il s'est retrouvé dessous le pastille layer. Euh, bizarrement, Floating Selection, vous n'avez pas le droit de la bouger pendant qu'elle est en train de, de flotter. Donc ce qu'on va commencer, c'est de créer une vraie sélection On va la passer devant. Pardon. Je n'ai pas chopé le bon layer. Et une fois que vous l'avez passé devant, bah, on va pouvoir continuer à jouer avec. Donc encore une fois on va revenir à 75% et puis euh, bah, en termes de manip, globalement on a deux manips à faire ici. Euh, la première ça serait de bouger la sélection, la deuxième ça serait éventuellement de la changer de taille. Astuce, on peut aller directement avec l'outil de Rescale, parce que typiquement bah, celui-ci euh, vous permet de bouger les choses et de les resizer en même temps. Donc c'est vachement pratique. Donc en fait on veut l'avoir un tout petit peu plus petit encore un peu sans doute, ouais, ça sera mieux voilà pour que ça paraisse à peu près raccord et à peu près cohérent avec le titre euh, en termes d'alignement pas tout à fait, c'est un tout petit peu plus petit on s'en fiche un peu de toute façon c'est un montage rapide on va un peu s'arrêter là voilà donc euh, mise à l'échelle c'est bon et c'est bon du coup on a fini avec notre deuxième élément, on peut se permettre là aussi de le fermer donc ça c'était la partie la plus simple j'ai envie de dire euh, donc il va falloir ajouter Mark Zuckerberg, il va falloir ajouter le hôtel California Edition. Donc comme on est parti pour faire l'AVF, bah tant qu'à faire on va le faire en, en, en édition hôtel Californien. C'est un petit peu plus marrant. Donc on prend notre outil de texte, pouf, on va vouloir ajouter du texte quelque part ici. Euh, particularité, donc les outils, euh, les options de l'outil texte vous donnent à peu près ce que vous voulez. Euh, typiquement la couleur c'est pas ça du tout, on va le mettre la même couleur que Facebook, ça c'est assez facile à faire pour le coup. Et ensuite bah, on va taper un bête euh, édition, hein. oups, avec à peu près la bonne taille. Euh, la police de caractère n'est pas forcément la plus adaptée, on voudrait un truc qui soit effectivement relativement sans serif mais.. Euh... On a envie d'avoir quelque chose qui colle à peu près avec le Facebook. Donc en gratuit un petit peu normaliste, bah, je trouve que le Berlin 100 FB Bold, c'est trop trop gras, et puis le demi-bold, il est pas mal. en fait. Donc le demi-bold, alors attention, ce truc-là vous permet de changer certains caractères, donc globalement, vous n'en servez pas, sauf si vous voulez changer uniquement certains bouts. En règle générale, c'est vraiment les options de l'outil qui vont vous permettre de faire exactement ce que vous voulez. Donc ici, euh, le édition, euh, vous noterez aussi que j'ai un espacement qui est bâtard, en fait. Par défaut, les lettres sont un petit peu trop serrées par rapport à ce que je veux faire ici. Donc ça, c'était le résultat de la dernière manip que j'avais faite. Et donc du coup, en 3.0, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à ajuster un petit peu l'emplacement de ce qui vous intéresse. Et donc là, on arrive sur la partie un petit peu rigolote, qui consiste à dire, bah, en fait, on aimerait bien avoir un, un bord blanc à notre édition. Donc comment on va en procéder donc vous avez un outil qui est absolument génial sur les layers, qui est que quand vous avez euh, un layer texte, par exemple, vous pouvez décider de transformer ça en sélection. Alpha to Selection, à la base, euh, bah ça vous donne une sélection qui fait pile poil euh, votre texte. Comme d'habitude, on va créer un nouveau layer. Attention, on a gardé les options d'avant, donc là on veut absolument le mettre en 100%, vu qu'il n'a aucune raison d'être transparent. On le fait passer dessous le de édition, et vous avez un outil génial qui est euh, bah Grow, qui va vous permettre de faire grossir votre sélection par exemple de 10 pixels, je suis plutôt pas mal. On va faire comme ça donc pour remplir votre sélection, je pourrais aller sélectionner l'outil de remplissage, mais bof, première étape, trouver la couleur qui va bien. Donc, couleur de fond ici, bah ça va être le même que pour le Facebook, tant qu'à faire. Et par contre, vous pouvez le remplir directement en chopant la couleur et en faisant glisser sur la sélection qui vous intéresse, et voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Euh, si on veut se rendre compte de ce à quoi ça ressemble sur la section, il suffit d'utiliser le raccourci clavier qui va bien pour ne pas voir la sélection, et on est content. Donc il nous reste encore le gros morceau, à savoir Zuckerberg en personne. Donc Zuckerberg en personne, là euh, au début bah, je m'y serais pris de façon très très différente, mais j'ai beaucoup appris. Première chose, c'est évidemment, bah, votre image elle n'est pas dans le bon sens. Donc ça c'est facile, on fait un petit flip horizontal. Et ensuite ben on va bêtement euh, alors on pourrait sélectionner toute l'image, on va quand même gagner un petit peu de temps parce qu'on n'est pas complètement débile, on sait que la partie noire qui est autour elle sert vraiment à rien, donc on va juste sélectionner les bouts qui nous intéressent ici, donc la totalité du Zuckerberg. N'hésitez pas à faire sortir les euh, poignées de la page histoire d'être sûr d'avoir tout. Euh, et puis bon on se fatigue pas trop à trop dégrossir, c'est juste pour pouvoir bosser un petit peu vite avec ça. Donc vous copiez votre élément. Vous changez d'image, vous allez enfin sur votre Facebook, vous ne vous, vous trompez pas de layer de façon à avoir bien une couche sur laquelle vous ayez la place de coller ce que vous voulez. Et c'est bon. Vous avez votre Zuckerberg qui doit être euh, quelque part au milieu. Je ne sais pas trop pourquoi il n'est pas visible, là, pour le coup. Bref. Euh, je ne sais pas du tout pourquoi il n'est pas visible. Il y a, comme qui dirait, un petit souci. Ok, donc... J'ai pas collé le bon truc. Ça, ça m'arrive une fois de temps en temps. On reprend. Donc Zuckerberg. Sélection. Donc c'est ce bout-là qu'on a. On est content. Ah, j'ai un layer en plus. Oui, c'est ma faute. Tout à l'heure, j'ai créé un nouveau layer. Donc globalement, <rire> ce layer ne contient rien. Et je viens de sélectionner le layer qui ne contient rien. C'était super. Donc on refait un copie. On refait un paste au bon endroit. Et là, cette fois, j'ai Zuckerberg à peu près comme je veux. Donc pour l'instant, je vais le coller tel quel, je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Je le fais évidemment passer devant euh, ce bout-là. Je le fais aussi passer devant ce logo-là, tant qu'à faire, puisque je vais vouloir mettre un petit peu au bon endroit. Et bon, ma foi, bah, je vais plus qu'avoir euh, à le bouger à peu près là où je veux. Oups, pas pris le bon layer. Heureusement, on a un loop. Amener Zuckerberg à peu près là où je veux, on va vouloir le resize, mais ça, ça peut attendre en fait. Alors historiquement, je m'y serais pris totalement différemment. à savoir que ce que j'aurais fait ici, ça aurait été essayer de sélectionner à peu près le bout qui m'intéresse. Donc virer les morceaux qui vont autour et euh, juste copier ce morceau là. C'est temps-ci je m'y prends plus du tout de cette façon là, tout bêtement, parce que j'ai découvert un outil génial qui s'appelle le masque de layer en fait. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est prendre mon, mon layer, je vais rajouter donc un layer mask. Donc c'est quoi un layer mask Initialement, j'initialise au contenu du, du layer en question. C'est tout bêtement une image en noir et blanc qui décide, enfin, pardon, en niveau de gris, qui décide quels sont les bouts euh, de l'image que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est en fait relativement simple à utiliser. Euh, va quand même falloir que je passe en noir et blanc ici, donc un pur noir et tant qu'à faire un pur blanc, donc tout va bien de façon à pouvoir faire les choses assez bien. Donc à la base, vous avez l'outil magique euh, qui, vous per qui va vous permettre du coup euh, de sélectionner le fond et de le virer à peu de choses pas automatiquement. Alors, euh, petite parenthèse en passant. Euh, ici, vous avez un mode replace the current selection, tout ça, tout vos current selection. Vous avez le fait qu'ici, on est en train de bosser sur le layer mask. Donc si vous sélectionnez quoi que ce soit dessus, ça va rien faire vu que votre layer mask pour l'instant est tout blanc ce qu'il faut faire c'est reprendre l'image de départ et sélectionner le bout qui nous intéresse donc j'ai à peu près le bon seuil par rapport à mon image comme vous pouvez voir, ça me sélectionne à peu près les bouts qui vont bien une fois que j'ai fait ma sélection, je passe sur l'autre moitié donc euh, ma fameuse image en noir et blanc, le lien en masque à proprement parler et du coup c'est magique, pouf voilà, j'ai quasiment fait mon détourage si j'enlève ma sélection, je vois que ce n'est pas tout à fait propre. Il va sans doute falloir aller bidouiller un petit peu plus, mais ça commence déjà à ressembler franchement à quelque chose. Donc l'étape suivante, ça va être d'aller des tours un petit peu plus à la main, donc au pinceau, pour voir exactement euh, virer les petits bouts, parce que vous voyez ces petits bouts noirs, en fait, sur un fond sombre, c'est pas très gênant, mais quand vous êtes sur un fond clair, ça se voit quand même vachement bien. Donc deux étapes pour y voir un petit peu plus clair. La première, si on va monter... On va faire du zoom, on va monter à par exemple 200%, ça donne quelque chose de pas mal pour le coup. La deuxième étape, c'est on va virer le fond. Enfin, on va virer toutes les autres couches, hein, globalement, parce que ici tout ce qui nous intéresse, c'est la tronche à Zuckerberg, et on n'a pas besoin d'en voir autre chose. Donc sur les options, les trucs les plus sympas aussi, c'est que en fait euh, votre brosse, qui est généralement une brosse ronde, c'est plus souvent celle qu'on utilise, vous pouvez la changer de taille et vous pouvez la changer de euh, dureté. Globalement la dureté c'est est-ce euh, que ça va passer en gris sur les bords ou est-ce que ça va passer direct en noir, et la taille bah, globalement c'est euh, quelle taille vous voulez par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Il y a une option quelque part dans les préférences, que je n'utilise pas et que je devrais peut-être utiliser, euh, qui permet en fait d'avoir les tailles de brosse qui s'ajustent en fonction du zoom. Je ne sais plus si c'est. Ouais, ça doit être dans les options, bref. Et évidemment, bah, si vous avez une tablette, là il y aurait des trucs beaucoup plus rigolos à faire, mais j'en ai pas. Donc c'est assez bizarre, parce que vous avez deux façons de changer euh, les effets de la brosse en termes de est-ce que ça va être tout noir, tout blanc. Vous avez l'opacité, donc vous n'êtes pas obligé d'y aller à 100%, en quel cas, euh, bah, typiquement, vous ne créerez jamais du noir avec votre brosse. Et vous avez aussi donc la dureté, qui permet d'avoir les bords de la brosse qui vont être plus ou moins durs. Donc ici, bah, pour corriger notre Zuckerberg, ça va pas être bien dur. Un petit détail près. Vous constatez ici que j'ai encore ma sélection qui est active, donc c'est complètement naze parce que ça veut dire que je ne vais pas affecter les trucs qui vont être en dehors de la sélection, donc typiquement je ne peux rien changer en fait. Donc Ici il faut commencer par virer la sélection et donc là maintenant je peux faire mes petits dessins. Donc dans l'ensemble même si sa coiffure est euh, chevelée et marrante, euh, on va se contenter de virer l'essentiel des poils qui dépassent. N'hésitez pas à à faire une pause et relever la main de temps en temps parce que bah, au moins ce qui si me concerne avec la souris c'est très facile d'en récupérer trop et du coup euh, vous voyez par exemple là je peux me permettre de faire un CTRL Z, de revenir en arrière facilement, d'annuler ma dernière opération et chaque opération en fait se termine au moment où vous relevez la souris. Euh, petit point de détail pendant que je suis en train de faire ce truc qui est faut bien avouer un petit peu chiant, même si ce n'est pas très compliqué à faire avec l'habitude. Euh, vous noterez que je le fais directement avant de resizer, avant de changer la taille de l'image pour la caler avec le reste de l'image. Évidemment. Euh, C'est quand même plus facile en voyant tous les détails. Je crois que Gimp euh, stocke beaucoup beaucoup de détails en termes de layer, Donc même si vous baissez la taille de votre image, ça va pas trop se voir. Alors on va quand même lui faire les poils de nez hein, tant qu'à faire. Euh, sans trop de difficultés, la partie t-shirt pour que ça ait une bonne gueule, hein, mais là c'est un petit peu le côté perfectionniste. Limite, si je le sais pas, pff, je pense pas que qui que ce soit en quelque chose à foutre. Donc, à l'arrière du crâne aussi, tant qu'à faire, hop, foot. On perd des poils, c'est pas très grave. Hein. Dans l'ensemble, c'est un petit peu moins chiant d'avoir la chevelure qui est pas parfaitement incrustée, surtout qui a un joli dégradé plutôt que d'avoir des poils noirs immondes euh, qui vont se traîner dans l'image ça c'est un petit peu un compromis à faire hein. euh, ça va dépendre du type de montage que vous faites euh, souvent les cheveux c'est forcément là que vous allez avoir une bonne qualité il euh, y a des cas où on va y passer évidemment beaucoup plus de temps, euh, là on peut se permettre de faire un, un travail un peu de sagouin vous voyez typiquement relever la main à chaque fois parce qu'en fait, si on perd un tout petit peu en qualité de t-shirt, c'est pas très gênant. Si on perd trop, ça va vraiment se voir. Notez, tiens, ça je vais vous montrer aussi, tant qu'à faire, que vous pouvez aussi revenir en arrière. Parce que typiquement, en fait, là je suis en train de peindre avec du noir, donc de virer des bouts. Si j'inverse ma brosse, si je décide de peindre avec du blanc, ben, fort logiquement, hop, magique, hein Je vais retrouver mes bouts de t-shirt qui réapparaissent. Donc voilà, hop, clouc, on va faire les choses, sans trop se poser de questions. je celui-là, c'est un peu trop, voilà, hop, euh, ouais, peut-être ce bout encore, ou il y en a un petit peu trop, bon, je pense que non, en fait, hein. si je redescends sur du 100%, ouais, ça commence à avoir une bonne gueule, et donc là, maintenant, je remets tous mes, tous mes, tous mes niveaux, clouk clouk clouk, et il n'y a plus qu'à caler Zuckerberg exactement là où je le veux sur mon image. Donc là encore, ça va être un peu la même, ça va être, de toute façon, ça va être du resize. On va repasser sur du 75%, histoire de bien voir. Voilà, plus qu'à prendre, oups, ah, alors ça c'est un classique, hein. j'ai pris le layer mask, donc il fallait pas. Euh, j'ai un doute item visibility, ah ouais, non, c'était bien en fait. C'est mon resize, de toute façon, voilà, reset. Si je fais rien avec, il ne se passe rien. Je vais refaire item visibility. Je vais prendre mon layer à proprement parler. Voilà. Et là maintenant, ben, quand je sélectionne le layer, il y a évidemment le masque qui vient avec. Donc je peux faire un superberg qui soit un petit peu petit. Donc dans l'idée, c'était m'arranger pour que... Ben, il déborde un tout petit peu sur le Facebook, mais pas trop. Voilà, à peu près comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Et hop, ni vu ni connu, ça se voit quasiment pas que c'était des toits un petit peu l'arrache. Voilà, content. Ne pas oublier de cliquer sur scale pour que ça se fasse effectivement. Il ne reste plus qu'à rajouter la bulle. Donc la bulle, on bah, va mettre du texte en noir. Hein pourquoi pas euh, Berlin 100FB, édition de Mi Bold, ouais, pourquoi pas hein euh, ah, j'ai même pas pensé à ce que j'allais... Euh, comment j'allais traduire ça ah. Échec. Donc globalement... Euh... Allez, on va faire un... Vous venez quand vous voulez. Mais c'est moi qui décide quand vous partez. Donc on n'y voit rien du tout parce que c'est pas la bonne taille, parce que le fond s'y prête pas du tout, il faut avoir un petit peu la foi. Donc déjà, si je vire mon fond, j'y vois un peu mieux. Donc vous venez quand vous voulez, on va simplifier un peu, c'est un peu trop long. Venez quand vous voulez, c'est pas mal en fait. Donc le moins, je vais vouloir le mettre en gras d'une façon ou d'une autre. Bien en évidence. Tant qu'à faire, on va peut-être rapetisser un petit peu. C'est peut-être un peu gros comme texte. C'est facile à faire. Donc le moi sur cette petite ligne toute seule. Donc ça, c'est un truc où euh, bah Gimp, il se chie un peu, hein, globalement. Hmm. Typiquement, euh, faire exactement ce qu'on veut avec du texte. Il faut souvent recouper par soi-même pour avoir le bon résultat. Donc dans l'idée c'est de pouvoir faire un, un fil qui ressemble à quelque chose avec ça. Donc essayer d'avoir un truc qui soit à peu près équilibré. Euh, donc le truc qu'on avait dit qu'on n'utilisait pas, ben là je vais m'en servir pour le coup. <rire> Parce que en fait le mois, plutôt que de le garder en demi-bol, on va le passer en bol complet. Voilà. Donc si vous ne vous souvenez pas des polices, hein, vous avez fouillé dans votre liste de polices, vous obtenez le bon résultat. Et euh, ben, tant qu'à faire on va peut-être aussi euh, le faire un peu plus grand. Alors vous avez une autre possibilité pour changer les paramètres qui souvent marche mieux, qui consiste à utiliser l'éditeur. Voilà, vous avez éventuellement encore plus de choses. Donc le kerning du de texte, on va séparer un petit peu plus. Voilà, histoire que ça se voit bien. Et puis on va le mettre en grand grand grand. Voilà. Et donc à l'arrivée, on a notre bulle qui ressemble à peu près à quelque chose. Donc pour faire un phylactère, derrière, vous avez deux possibilités. Il euh, va falloir faire une sélection, hein, typiquement. Soit vous essayez de sélectionner un oval. Euh, pour certaines formes de bulles, ça se passe plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir ici, c'est un peu merdique, parce que vous allez avoir du texte qui dépasse dans tous les sens. L'autre possibilité étant de partir d'un rectangle. Donc là, c'est pas très difficile à faire. Euh, un petit peu plus grand, éventuellement, le rectangle. Hein. Donc à faire. Et derrière, vous avez un truc hyper cool qui a été presque, explicitement fait pour ça, qui est de rectangle, où vous pouvez bah, l'arrondir avec des arrondis à la 50, par exemple. Hein, ce qui est plutôt pas mal. Et donc derrière, bah, en fait, vous avez exactement la valeur qui vous intéresse. Donc, comme d'habitude, on va faire un, une couche supplémentaire. Look. Voilà. Et cette couche-là, bah, en fait on va la remplir avec du blanc. C'est cool, on a déjà du blanc. Voilà, et donc du coup, nous avons à peu près notre fil acteur, on peut maintenant remettre notre image de fond, on y voit quelque chose, ça commence à ressembler à quelque chose. Euh, L'emplacement exact, c'est sans doute un petit peu long, il va falloir rajouter euh, bah, le fil de la bulle, donc là c'est à nouveau un nouvel outil qu'on n'avait pas encore vu, c'est euh, l'outil de gestion de chemin qui essentiellement fait les courbes de Bézier, donc c'est assez facile pour le coup, vous avez juste à mettre trois points. On le met un petit peu loin de la bouche, je vous expliquerai pourquoi ensuite, hein. avec cette forme là. Et puis bah, il faut faire attention à bien le choper au milieu de manière à incurver un petit peu. Voilà. Donc euh, en fonction de la forme de filactère que vous voulez, vous pouvez éventuellement choper un point pour le bouger un peu. Voilà. Euh, et puis derrière, bah, alors est-ce qu'on est bien sur le bon layer, ça c'est toujours le truc intéressant. A priori si vous n'y êtes pas, hein, vous faites un doux et puis on vous refaites, hein, mais bon c'est quand même plus simple de faire les choses bien dès le départ. Vous pouvez transformer votre chemin en sélection. Donc, ici vous avez un joli rectangle, enfin, une jolie espèce de triangle un peu arrondi. Et donc, du coup, c'est trivial de l'emploi le Voilà. Donc, si j'enlève ma sélection, si je change d'outil de manière à ce qu'on ne voit plus le chemin, vous avez une bulle qui a une gueule à peu près décente. Euh, toujours enlever la sélection, ça c'est une habitude. Alors pourquoi je fais ça c'est parce que bah, typiquement euh, si vous avez un bout de sélection et puis que euh, vous utilisez un outil qui vous permet de resize les choses, bah, par défaut dans les options d'outils vous verrez que resize ça peut bosser avec la couche, la sélection, un chemin, voir la totalité de l'image. Donc c'est pas toujours évident que ça fonctionne avec le bon morceau, donc j'ai tendance à annuler les sélections histoire d'être sûr. Donc ici en fait nous avons deux layers qui vont marcher à peu près ensemble. Alors avant qu'ils marchent ensemble, première étape ça serait de dire euh, est-ce que j'ai ma bulle qui est bien positionnée par rapport au reste Donc je regarde mon layer de bulle, est-ce qu'il a une bonne tête En fait non, il n'est pas tout à fait centré. Donc ce que je vais faire ici c'est le décaler un tout petit peu. Donc, généralement, on le fait plus au clavier qu'à la souris. Voilà. On commence à avoir une bonne tête. Est-ce que j'ai besoin de le resize parce que c'est pas tout à fait la bonne forme hein, En fait, ouais. Je l'ai peut-être fait un petit peu large, mais pas tout à fait assez haut. Donc, typiquement, si je prends mon outil de resize... Alors, ça me fait n'importe quoi. Pourquoi Parce que j'avais une sélection, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Donc, si j'ai ma sélection et que je reprends mon outil de resize... Euh... Voilà, ça me prend complètement autre chose, crop to content, clac, voilà. Donc ça c'est marrant parce que quand vous faites un layer, une couche en général, elle est un petit peu n'importe quoi comme taille, comme forme. Donc souvent crop to content, ça vous permet de vous assurer que vous êtes bien en train de manipuler le bon bout. Euh, manque de bol, il ne veut pas vous montrer le texte alors que celui-ci est dessus. Maintenant on sait qu'on veut le faire un petit peu rétrécir en largeur. Donc il faut euh, séparer les coordonnées x, y pour obtenir ça comme résultat. On va y aller un petit peu l'arrache, on va supposer qu'on sait à peu près ce qu'on fait, ça va ressembler à ça à peu près, je pense. Voilà, on fait un scale. Euh, C'est à peu près ce que je veux par rapport à mon texte, en termes de centrage, j'ai un tout petit peu perdu. Ça se retrouve facilement, ça pour le coup. Oups. Et donc, j'ai mon texte qui a la bonne tête. Donc pour finir, on va essayer de faire un effet un petit peu plus dynamique, euh, comme ce que j'avais sur ma VO en fait. Donc pour ça, la première étape, bah, c'est d'utiliser encore une fois une fonctionnalité sympa des layers, qui est de faire un layer group. Donc l'intérêt d'un layer group, c'est que je vais pouvoir y caler mon texte et mon filactère, et que je vais pouvoir manipuler les deux comme si c'était un seul objet. Et ça c'est très cool. Donc déjà, crop tout contente, histoire d'être sûr d'avoir le bon morceau, ok ça va bien. De toute façon, le texte était petit, et acteur a déjà été euh, rétréci à la bonne taille. Et du coup, bah, je peux m'amuser à faire euh, plein de choses. Je peux faire des effets 3D. Voilà, par exemple, je peux le caler comme ça. Ne pas oublier... oh, un petit peu trop. Ne pas oublier d'appliquer. Alors, là, il y a une question qui se pose. C'est typiquement, je veux aussi rajouter un bord bleu autour. Euh, Est-ce que je fais le bord bleu avant l'effet 3D ou après l'effet 3D euh, en vrai, je pense que c'est quand même mieux de le faire avant. Donc on va annuler ce qu'on était en train de faire. On va réutiliser nos outils. On va encore faire un, un bet alpha to selection. Donc oui, oui, ça marche pour un layer group. Voilà, donc j'ai mon bord. Euh, rajouter un layer supplémentaire. Alors, il y a un ordre pour lequel faire les choses. Pourquoi je fais d'abord rajouter le layer supplémentaire avant de remplir, euh, tout bêtement parce que je sais que je vais faire grossir ma sélection et je ne suis pas tout à fait sûr de la valeur que je vais vouloir utiliser. Donc tant qu'à faire, ça vaut le coup de d'abord créer le layer sur lequel je vais euh, faire du collage et ensuite de faire gros sélection à la bonne valeur. Donc on va essayer avec 10 pixels, on va voir si ça ressemble à quelque chose. Ma ben, foi, ça a l'air bien, donc on va y aller comme ça. Hein. Tac. Pouf et c'est bon bah du coup j'ai ma bulle donc maintenant j'ai plus qu'à bouger la bulle pour la mettre là où j'ai envie donc <coughs> prendre le layer group qui contient les trois morceaux le texte la partie filactère blanche et la partie filactère bleue au passage hein, c'est pas juste une bordure c'est carrément une couche supplémentaire que je peux donc ah, euh, ouais c'est marrant on va quand même faire un crop to content voilà comme ça, ça va un petit peu plus vite euh, en termes de manip. Tiens, c'est marrant, même hein, le fond en transparent. Bon, je sais pas trop pourquoi, c'est pas très grave. Hein. Peut-être pas en faire trop quand même. Voilà, c'est une bonne tête. Une fois transformé, j'ai ce que je veux. Il faut quand même le lui caler vers la bouche, un peu de choses près. Oups. Voilà. Et typiquement, pour que ça ait exactement la bonne tête, on va le faire un tout petit peu tourner encore. Ça pourrait se faire avec du 3D, mais ça marche aussi très bien comme ça. Encore, un, je décale un petit peu. Alors par contre, hôtel californien, ben, c'est au-dessus du reste. Donc si d'aventure je décide de passer dessous... Euh, j'ai vais avoir des éléments de décor en plus, il faudrait que je fasse du détouring euh, il faudrait que je fasse du détour que je détourne le, le titre en question ce qui va être un petit peu chiant parce qu'il y a des chances qu'il y ait des artefacts au bord, hein. ça m'étonnerait que la vidéo soit parfaitement clean euh, euh, ça peut se vérifier en fait mais vous voyez typiquement si je regarde les bords d'Hôtel California euh, ça va être un peu la merde voilà donc j'ai mon image, j'ai à peu près fini euh, ce que je voulais faire il me reste une toute dernière expérience à faire qui est que globalement voir comment ça rend en totalité donc si je prends la totalité de mon image donc là j'ai bien tout qui est visible hein, euh, ben, en fait il euh, y a sans doute moyen de euh, compresser un petit peu tout donc quand j'étais jeune et bête j'avais tendance à euh, prendre un rectangle et puis après à utiliser euh, le bête euh, crop to content ce qui a l'air pas mal mais en vrai, dans Gimp, vous avez un outil de crop intégré qui, euh, qui est franchement mieux pour le coup. Pourquoi bah Parce que typiquement, vous pouvez voir au fur et à mesure où vous en êtes. Et euh, bah en termes de rendu, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà. Et ça nous fait un produit à peu près fini. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ben On pourrait par exemple envisager de recolorier Zuckerberg pour qu'il se fonde un petit peu mieux dans l'image. Comme c'est un petit peu n'importe quoi ici, on s'en fiche. Mais, mais, mais, mais, on pourrait avoir envie de jouer à ça. Donc ça ressemblerait à quoi euh, Ça ressemblerait essentiellement à rajouter un layer qui va a priori être un layer qui sera un petit peu bâtard qui va être au-dessus de ce layer-là. Euh, a priori, il y a des chances qu'on ait envie de choper le layer masque d'à côté. Donc on va lui rajouter un layer mask éventuellement, initialisé avec le layer alpha channel. Tac. Euh, là, on pourrait avoir envie de bah, copier la totalité des infos. Je n'ai jamais essayé, je vous avoue. Je ne sais pas trop si c'est possible, ce truc-là. Euh, donc si je fais une sélection, si je dis que je sélectionne tout donc je j'ai la totalité de ce layer là et que je viens ici et que en fait je fais un euh, pasting place et que je merge en dessous ah, ça a l'air d'avoir fait à peu près ce que je veux j'ai le en masque, qui a bien l'air d'être la tronche de Zuckerberg pour le coup, et ça a bien l'air d'être un noir et blanc comme j'ai envie peut-être pas exactement les bonnes couleurs, on va voir donc euh, là pour le coup euh, on va essayer de s'amuser à faire un dégradé donc entre du noir et du blanc ça serait pas mal tac, tac pouf, euh, pouf, pouf, pouf hop à proprement parler... oups, oups, ouais, ça a l'air bien nul en fait, pourquoi j'y arrive pas Si je viens mes sélections, voilà, si je sélectionne tout, si je suis là-dessus, si je dis, je fais... ah putain, je fais un dégradé c'est celui-là que je veux, c'est pas le remplissage voilà hop wow c'est marrant, ça a pas été roscale lol, bref ok donc c'est pas du tout l'effet voulu on va supprimer toute cette connerie en vrai, et on va recommencer là dessus. Euh, en fait ce que je peux sans doute faire, donc ce qu'on va faire c'est on va copier ce machin là, histoire d'être sûr d'avoir l'original parce que là je sais pas faire sans transformer en fait. Donc je vais rajouter un layer au dessus. à peu près tout le monde, euh, et on va s'amuser à ce niveau-là à faire le fameux remplissage qui nous intéresse par rapport au layer en question. Voilà, donc en fait ce que je veux ici c'est <coughs> changer de mode, je vais par exemple faire un mode euh, bah darken, on va dire, darken only pouf, voilà, ce qui fait que je change les couleurs du Zuckerberg en fait. Euh, darken Only en 60%, on va le monter à 80%. Voilà, pour changer un petit peu ce que ça donne. Parce que là-dessous, du coup, ça me fait un Darken d'absolument tout le monde. Par contre, si je fais un Merge Down, ça s'applique uniquement sur la truffe à Zuckerberg. Là, pour le coup, j'ai perdu pas mal de choses. Et derrière, comme vous pouvez voir, je me retrouve du coup avec un Zuckerberg à peu près des couleurs un petit peu plus marrantes par rapport à mon Facebook derrière. Évidemment, j'ai un peu perdu mon layer. C'est pas très très grave, comme vous avez pu voir, j'ai toujours mon layer de base hein, si j'ai envie. Je peux revenir à la variante de départ. Et euh, ça se passe quand même assez bien. Donc là, j'ai fait pas mal de items visibility et compagnie. Donc, vous pouvez aussi aller jouer avec le do History, mais il n'y a pas suffisamment. Donc le Merge donne, qui est pas si mal. Globalement, ce que je vais faire, c'est je vais changer mon arcane, Je vais lui donner une tinte en fait, parce que ça vous pouvez faire en fait. Hein, que, typiquement, au lieu d'avoir du noir et puis du jaune, vous pouvez avoir bah, du, on va dire, du rouge foncé, on va dire. Ah, c'est pas mal ça, plus foncé on a dit. Voilà, beaucoup plus foncé. Et puis du jaune. Donc le layer en question, je peux m'amuser à le remplir comme ça, juste pour le fun. Fouch Ouh C'est mignon ça euh, Pouf pouf Donc tous les layers sont affectés, bien sûr. Mais à la base, ici, maintenant, si je fais juste un merge-down, j'ai juste Zuckerberg qui change un petit peu de couleur. Et le reste du monde qui va avoir les bonnes valeurs. Donc là, après, c'est un petit peu à vous de voir en termes de couleurs, si ça vous plaît ou pas. Mais euh, bah, je pense qu'on va arrêter ici. Voilà, je pense qu'il me reste encore plein de trucs à apprendre, mais euh, j'ai quand même fait quelques progrès là-dessus. Donc si ça vous a plu, si d'aventure vous avez des envies euh, d'en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et aussi, bah, si vous savez des trucs que j'ai complètement ratés, que j'ai foirés, qui sont intelligents à faire par rapport à ça, euh, bah, j'ai tout à fait envie d'apprendre, donc n'hésitez pas là aussi. Je vous remercie. On va quand même regarder le produit fini pour comparer au final. Tac. Au passage, vous remarquerez quand même que bah, les layers, c'est la vie. On en a quand même une quantité assez hallucinante. Rien que pour ce petit travail, on n'a pas loin d'une dizaine de layers pour obtenir à peu près le bon résultat.